Mm hmm. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à Dion et à Arguia pour son invitation euh, à participer la, dans cette édition de la chaire euh, Jeanne-Henri euh, aussi à l'Institut Échéparé et au laboratoire Iker. Euh, donc, lor lorsque nous avions discuté et au tout début euh, les échanges de, de ma possible participation euh, ici, puisque je suis historien et, et pas forcément spécialiste du cinéma, donc, euh, ces gens qui connaît un peu euh, mes recherches sur les monuments dans l'espace public, euh, qui a lancé l'idée en fait que je pouvais travailler euh, autour de cette question euh, concernant les conflits basques. Au début, euh, franchement, j'étais un peu évitatif euh, puisque je ne voyais pas forcément les liens euh, directs avec la dimension cinématographique de, de la chair. Euh, mais finalement, c'est l'idée en fait euh, qui a été évoquée, et là j'ai rejoint euh, les, pas forcément les cinq mots, mais euh, beaucoup d'entre elles, donc cette question de la visibilité qui a été évoquée ce matin, la question du témoignage, euh, les liens avec l'idée des traces, et des transmissions aussi, euh, du passé, que peu à peu en fait j'ai commencé à envisager que finalement euh, en, euh, l'idée des gens n'était pas forcément totale de pour... totalement dépourvue de, de sens. Et qu'il voyait mieux que moi les connexions en fait que je pouvais établir avec euh, avec cette question. Euh, donc euh, ici, je vais considérer euh, pas forcément par rapport au film, je pense qu'il y aura des des connexions bien évidemment, euh, mais plutôt euh, donc la, la représentation de la mémoire dans l'espace public euh, et la considération de l'espace les, urbain. On va dire comme ça, euh, comme une sorte de pages euh, plus ou moins blanches euh, dans lesquelles chaque société inscrive euh, les témoignages de son temps, de son passé, de sa mémoire, euh, mais aussi l'image qu'elle veut laisser euh, l'image qu'elle veut laisser aussi d'elle-même euh, aux générations futures, euh, comme le rappelait très bien euh, Régine Rovan en parlant de l'importance des nombres dans, dans la rue des villes. J'ai lu la citation puisqu'elle elle me plaît beaucoup. Elle, elle dit « C'est rien de plus important pour les paysages symboliques d'une ville que ses noms de rues, ses monuments, ses statues et plaques commémoratives. environnement quotidien omniprésent. Les noms de rues, les statues, les monuments font partie de l'identité individuelle et collective. Et ils sont toujours en jeu de lutte, d'appropriation et désappropriation du passé. » Lutte pour l'inscription de ce qu'une société veut laisser de son image de soi et de son rapport au passé. L'ensemble de des nombres des rues pardon, forment un récit auquel on est censé s'identifier. La ville offre ainsi un test à déchiffrer les monuments, les statues en constituant, euh, en constituant, pardon, en constituant des images euh, carrefour. Donc, à partir de cet regard évocateur des de régimes revents, mais allant au-delà des simples noms des rues, même si c'est un travail qui, qui peut être fait, je l'ai fais par ailleurs concernant plutôt le franquisme et la guerre, mais il y aurait aussi un travail, bien évidemment, à faire sur, sur la question de, de, de cette présence dans les, dans les noms des rues au Pays basque. Mais je, ici, je suis allé un peu plus loin et donc je me suis demandé dans quelle mesure l'espace urbain au Pays basque porte ou non la trace de ce long conflit. Euh, dont on a commencé à parler ces matins et donc on commence à voir euh, la fin depuis donc le, le, le fait de l'ETA en 2011 et ensuite la dissolution euh, définitive en, en 2018. Euh, il me semble qu'il est intéressant d'observer comment cet espace urbain euh, devient euh, également aujourd'hui un enjeu majeur euh, dans, dans la normalisation de la vie publique au Pays Basque. Une sorte de baromètre euh, pour une société dont les blessures, ça a été déjà évoqué, je suis pleinement d'accord, euh, sont encore loin d'être complètement cicatricées. Il peut être considéré également comme le scénario dans lequel se déroule aujourd'hui une nouvelle confrontation, euh, mémorielle cette fois, euh, autour du récit du conflit euh, à transmettre aux nouvelles générations. Bien évidemment, ces questions euh, sont tellement profondes et tellement vastes qu'elles dépassent largement les cadres de, de mon intervention. Euh, mais comme ça a été déjà évoqué, nous avons peut-être une perspective, l'idée d'organiser, je fais un peu de pub, un colloque international en fin de 2023 autour de cette question du, du récit du conflit. Notre objectif aujourd'hui est bien plus modeste euh, et se limitera à montrer de façon vraiment impressionniste comment euh, on peut voir dans quelques villes dans quelques villages basques la trace en fait et, et, les, témoins, et les témoignages aujourd'hui de l'histoire mais aussi de la mémoire de ces conflits, notamment à partir des souvenirs des morts et des victimes, mais pas seulement, grâce à des supports divers tels que des fresques, des affiches, des monuments, des plaques, entre autres. Je vais aborder pas forcément... Euh, tous ces éléments-là, euh, mais quelques exemples. Donc, d'abord, euh, je vais commencer euh, en évoquant que pendant des longues décennies, donc euh, pratiquement jusqu'au début du XXe siècle, du XXIe siècle, la mémoire de conflit présente dans l'espace public basque, en tout cas en, au, au, au pays basque sud, était celle des membres de l'ETA. Euh, morts dans l'affrontement avec la police ou en essayant de préparer des engins explosifs, celles des responsables politiques des mouvements indépendantistes ou des simples citoyens euh, victimes des différentes forces de police d'Espagne, des aussi euh, ou des groupes terroristes d'extrême droite. Initialement, et c'est peut-être une particularité aussi eh, qu'on peut associer éventuellement avec l'Irlande du Nord, par exemple, mais la plupart de ces victimes ont été rémémorées grâce à, à, à des graffitis, des pochoirs, euh, ou des fresques, euh, de, ou des affiches collées sur les murs, avec une intention des de réappropriation symbolique de l'espace urbain, euh, très marquée par la présence récurrente et renouvelée pendant une longue durée de ces éléments commémoratifs visant à lutter contre l'oubli. Euh, je vais commencer avec cet exemple puisque c'est probablement l'une des, des, des plus longs euh, qui remémore en fait dans la ville de, frontalière de Fontarabie, donc en Darribia, euh, où sur l'une des places est marqué l'endroit exact où José María Zabala, un jeune de la localité, a été tué par la guerre civile en septembre 1976 pendant la les fêtes de village. Euh, bien que la configuration de l'espace ait changé au long au fur et à mesure. Et, au, tout au long de ces années, il y a eu toujours euh, présente dans cet espace une superposition de supports signalétiques qui ont évolué au fil des temps. Euh, les graphites y restaient très longtemps, euh, mais il y avait aussi parfois une plaque, je ne sais pas si on la voit ici, au pied, au pied du mur, et des drapeaux, euh, ici celui de, de, de, de Andarivi, et, et aussi euh, la photo en fait, de, de Josu Maria Zavala. Aujourd'hui, le mur est peint en blanc. Cette image est disparu, mais on voit la plaque, comme elle a été remontée en fait, dans les murs. On voit l'image aussi. Ici, elle commémorait en fait, le 40e anniversaire de, de la mort. Donc, ça me semblait un très bon exemple de, de cette durée dans, la, dans les temps de cette mémoire dans, dans l'espace urbain. Les recours aux au fresques et aux graffitis ont été également employés très souvent dans, dans toutes les villes et villages d'une certaine partie du Pays Basque, pas de tout le Pays Basque, euh, mais notamment ici par exemple à Nani, en mémoire de Cain Ruiz Ibarguin, donc, qui est mort à Bilbao en 2000, en compagnie des trois autres membres de l'ETA, euh, dans l'explosion de 25 kg de, dynam de dynamite euh, qu'ils transportaient dans leur véhicule. Comme dans les cas précédents, on peut voir en fait une évolution aussi euh, des figures et des représentations dans l'espace, mais en tout cas aussi euh, partager cette durée euh, dans les temps, euh, dans l'espace urbain. Cette dynamique de, de pendre euh, les murs avec des fresques et des graffitis euh, rappelant différents activistes disparus persiste encore aujourd'hui, notamment dans les cadres des anniversaires de la disparition des personnes concernées, comme par exemple ici, les cas de Susanna Regui Maistegui, donc une activiste de l'ETA, euh, euh, mort en 1990, euh, dans des circonstances un peu suspectes, dans la fosse de Lumbière, Et, et donc, euh, à l'occasion du 30e anniversaire, euh, son image a réapparu on dire, dans l'espace public, euh, comportant euh, dans, dans les graffitis des références plus ou moins explicites à la lutte armée dont ils ont été les acteurs, et qui sont souvent, parfois, dénoncées par des associations de victimes de, de l'ETA. On voit ici quelques exemples des cas de Susanna Arregui. Bien. Un dernier exemple euh, qui euh, a été très, très bien étudié par un des collègues de, de l'Université de, de, de bordeaux Montaigne, donc pour Ludovic Chatenet, et d'un point de vue euh, sémiotique, mais qui me semble très intéressant, c'est le cas de euh, Lucia Urgoitia et la mémoire de, de cet euh, activiste aussi qui a été abattu donc, le 23 juillet 1987 lors d'une intervention policière dans un appartement euh, de Passaya à Guipuscoa. Euh, bien que les rapports officiels de la police indiquent que la mort de la jeune femme euh, est survenue suite à un fusillade, en fait le dossier de son corps indiquera que cette dernière a été exécutée à bout portant, c'est-à-dire assassinée. Donc Lucia Oligoitia est aujourd'hui reconnue de ses faits comme euh, une victime euh, euh, de la répression de l'État. Et il y a trois différentes moments, en fait, trois différentes actions dans l'espace public qui se sont concrétisées autour de, de son cas. Donc, un premier fresque, celui-là, part en 2017, où sont visibles en centre les activistes de l'État ainsi que toute la symbolique chère au mouvement indépendantiste. Il a été. Effacée après en 2013 puisque a été considérée comme une affiche qui faisait l'apologie du terrorisme, remplacée d'abord par un graffiti qui réclamait justice et vérité. C'est ce n'est qu'à partir de 2015 euh, qu'il y a eu un changement euh, et une euh, élargissement en fait des considérations des victimes aussi, euh, que ça a été possible en fait de la récupération à nouveau. Euh, c'est le même mur toujours. C'est pas les mêmes, mais c'est le même mur toujours. Euh, donc, euh, d'une nouvelle fresque. Cette fois, euh, on évite ces références en fait, directes à, à la lutte euh, armée. Mais par contre, on voit bien euh, comment, à partir des coupures de, presse, de la représentation des coupures de presse, euh, en fait, qui questionnent euh, directement l'instruction judiciaire et qui, d'une façon implicite, euh, reconnaissent en fait, euh, l'assassinat d'Origoytia par la police. Ce ne sont que quelques exemples parmi bien d'autres, mais qui montrent bien, comme j'ai dit, cette dynamique mémorielle qui continue encore de nos jours, comme nous allons montrer un peu plus tard. Bien. Euh, si je me suis intéressé aussi aux au, au monuments, euh, c'est surtout euh, dans la perspective des, selon Pascalory, en fait, de les considérer comme la clé des voûtes de, de tout système symbolique. Et outre sa dimension symbolique, ce qui m'intéressait aussi, c'est sa dimension des transmissions. Euh, euh, D'un point de vue aussi commémoratif, aspect qui avait été déjà souligné par Alois Riegel au début du XXe siècle. J'ai lu les deux citations, puisqu'elles elles me conviennent parfaitement pour mes, mes propos, et elles rentrent bien dans, dans ce que je vais faire. Euh, il dit c'est un monument, dans, au sens originel du terme, des signes en œuvre érigés avec l'intention précise de maintenir à jamais présente dans la conscience des générations futures des événements ou des faits humains particuliers ou l'ensemble des uns et des autres. Et après, il fait un classement il arrive à l'aspect commémoratif. Il dit la commémoration, quant à elle, a pour vous de l'érection du monument que les monuments dessinés n'appartiennent jamais au passé. Que le moment, pardon des signes n'appartiennent jamais au passé et qu'ils demeurent toujours présents dans la conscience des générations futures. Donc, dans les cas qui nous occupent, je pense que c'est eh, cet aspect qui est, est, est particulièrement euh, intéressant. Euh, Primo Levi, pour sa part, affirmait aussi également les besoins de la part des victimes des monuments, mais il rappelait que l'étymologie des monuments signifiait « avertissement et amonestation ». C'est dans cette perspective que les différents acteurs sociaux, politiques et culturels ont essayé de marquer les esprits, de témoigner la solidarité avec les victimes, notamment du terrorisme et de on va revenir, et de la violence de tous bords, afin de maintenir vivante la mémoire des victimes de ces conflits. La représentation, comme vous pouvez imaginer, des, Jean l'a évoqué d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue artistique, évoquer la douleur, la perte, l'absence, l'espoir, c'est toujours compliqué, et souvent... Les artistes ou les responsables de, de ces monuments, euh, on va dire, ont eu du mal à mettre euh, sur place euh, toutes ces émotions, on va dire comme ça. Euh, je vais faire ici un classement, un petit classement sur euh, différentes typologies, euh, qui n'est ni exhaustif ni définitif, mais qui montre bien en fait les différents éléments euh, qui ont été mobilisés. Donc, la plupart d'entre eux, en grande partie, c'est des monolithes et des stèles qu'on qu va voir très simples, euh, pas très grands, très discrets. Il faut voir toujours qu'on est en conflit, toujours. Donc ça aussi, c'est un aspect à prendre en considération, qui dépasse rarement un maître euh, et dans lesquels euh, souvent, sont accompagnés des plaques qui rappellent les noms des personnes assassinées. Euh, la date de l'attentat, parfois, euh, même la, quelques mots sur l'action politique ou sur les responsabilités. C'est le cas, par exemple, de, de ces monolithes érigés à, à Vitoria, euh, en hommage à Fernando Buesa et aux policiers basques donc, qui, qui était son garde-corps, Jorge Diez et Alegría, assassinés avec une voiture piégée en 2000. Celle-là de José María Corta, euh, responsable aussi des patrons de Guipuscoa, assassiné également euh, la même année avec une voiture piégée également à Zumaya, même si le monument est à Festoa. Ou encore euh, celle des journalistes euh, José Luis López de la Calle. Euh, donc à, à, à Andouaï. Même ce type de monument dépouillé est plus courant dans les rémémorations individuelles. On trouve aussi euh, ce type de stèle euh, dans les commémorations collectives. On a l'évocation collective des aux monuments aux, vic aux victimes du terrorisme. Donc ici, notamment le cas de Bilbao ou celles de la ville de Durango, euh, qui sont semblables, comme vous pouvez voir, donc euh, des granites roses avec une hauteur euh, qui varie autour d'un mètre et demi, etc. Et il y a une particularité, par exemple, dans celle-ci, euh, qui est euh, érigée à Renteria, euh, où, contrairement aux, aux celles qu'on vient de voir, euh, les monolithes sont plutôt en disposition horizontale et sur les sols et allongés en sorte formant presque un tombeau de granit gris sur lequel on peut lire l'inscription aux victimes du terrorisme pour la paix, la justice, la liberté, notre souvenir éternel. Et aussi, euh, même si on passe de l'autre côté, si j'ose dire, euh, dans un style similaire, on peut voir aussi ce euh, monument en hommage à Josu Muguruza, donc qui était un membre des Rivatasuna, euh, qui avait été élu député et, donc, en 1989 et qui a été assassiné à Madrid par un, un membre d'extrême droite. Euh, la veille où il devait prendre en fait euh, acte euh, des députés et le lendemain au parlement espagnol. Ici, il s'agit également d'une un, sculpture en forme de monolithe également composée des de trois pièces, pardon composée cette fois des trois pièces les unes sur les autres avec une hauteur à peu près d'un mètre quatre euh, quatre-vingt, qui rappelle un peu une sorte de version moderne des vieilles stèles euh, qu'on peut trouver dans les cimetières euh, basques avec un un lavouru, donc un croix basque euh, les symboles des restauras pramnistia euh, gravé sur la pierre, accompagné d'une inscription aussi en langue basque, rappelant que Joshua avait été assassiné à cause de sa lutte en faveur de, de la liberté. Non loin du monument, et ça montre en fait la perdurabilité aussi, c'est cette idée que je vais faire passer aujourd'hui, il euh, y a aussi un fresque assez, assez grande de Joshua aussi, et qui est souvent utilisé comme lieu de commémoration, et qui, après avoir été endommagé, donc vous pouvez le voir dans la diapositive à ma gauche, euh, donc par jets des peintures rouges, il a été en fait entièrement renouvelé en 2009, donc euh, au moment de la commémoration du 20e anniversaire de, la, de son assassinat. Et voilà aujourd'hui en entier. À côté des, des, de la pierre des monolithes, les monuments euh, dressés au Pays Basque montrent souvent la particularité d'être réalisés en acier cortène, un matériau qui, après un certain temps d'exposition, prend la couleur de la rouille, sans subir des détériorations ultérieures et qui est souvent une sorte de représentation de la mémoire en quelque sorte. Euh, Ce matériaux est assez souvent utilisé euh, par des grands artistes contemporains, euh, mais un peu moins dans les dynamiques euh, commémoratives, même si c'est quelque chose aussi qui se met en place, euh, avec des précédents intéressants. Mais en tout cas, on voit bien comment, dans les cas euh, du Pays basque, c'est un, un, un, un usage, on va dire, récurrent. On peut voir quelques exemples, donc notamment celui d'Agostini de, euh, de Barrola, où est euh, marqué cet aspect vertical, c'est l'un des plus grands, puisqu'il dépasse les 12 mètres d hauteur et qui a été érigé, c'est le premier pratiquement monument à être érigé en honneur, en hommage des victimes de l'ETA en 2002, euh, à la ville de, de Hermois, euh, donc, euh, la ville où euh, euh, était originaire l'adjoint de, de la mairie, Mirel Angel Blanco, séquestrée et assassinée par l'ETA en 1997. Euh, donc on peut voir ici, euh, c'est chose rare, mais on peut voir la représentation un peu plus figurative des personnes qui sont en train de tomber ou qui, ont une, une... qui semblent menacées. Euh, c'est quelque chose qui est présent aussi dans l'œuvre d'Agostini Barrola en amont, et qui n'est pas forcément exclusif des monuments dédiés aux, aux victimes de, de l'Éthée. On voit ici l'intérieur. On peut voir ici cette figure, donc de, Barrola, qui est sans doute l'artiste en fait qui a le plus engagé a été le plus engagé dans, dans la remémoration des, des victimes euh, des de l'ETA. Euh... Il est à l'origine de plusieurs monuments, donc notamment l'un des plus gigantesques, il me semble, euh, qui est situé à Vitoria euh, euh, et qui est constitué de deux grandes pièces séparées mais étroitement liées. Tout d'abord, un tombeau qu'on peut voir en premier, en premier terme, dans lequel on voit ces stèles avec les noms de plus de 800 victimes de terrorisme. Et derrière, à une dizaine de mètres, on peut voir à nouveau monolithe d'acier d'une quinzaine de mètres. Donc la taille est assez considérable et qui est percé au milieu des formes hélicodales et qui veut, il me semble, donc représenter cette idée des blessures qui, est encore, ou qui porte en elle la société. Avance. Euh, donc, dans la ville frontalière d'Irune, aussi en 2003, euh, le sculpteur euh, Iñaki Moreno Ruiz donc, a, a érigé cette loi à la paix, donc louange à la paix, paix, paix euh, constituée de deux énormes planches d'acier de 7 mètres de hauteur, comme vous pouvez voir, et, et selon l'auteur, elle représente en fait une sorte de deux pommes de la main, et la pliée s'est plantée à l'intérieur d'un pentagone euh, en référence à euh, les cinq comme les numéros de la communication. C'est les réflexions de l'artiste. Au lébé et au coucher du soleil, la lumière pénètre dans les sculptures, rendant cet acier opaque, perméable à la lumière, qui est le symbole de la paix. Euh, le dernier, je crois, que je vais évoquer euh, de cet style, c'est celui qui a été érigé devant la mairie de Saint-Sébastien en 2007 intitulé Orio Mena, donc euh, Memoria, euh, et de l'artiste Aitor Mendizaba Lituarte, euh, dans lequel en fait, on voit les monolithes, caractérisés surtout par euh, euh, ces scissures que l'on voit quand on se rapproche du, du monolithe, qui symbolisent en fait, les, les blessures euh, de la violence. L'élément commun donc, à, ces, à tous ces éléments-là, comme on a dit, c'est la verticalité, mais il y a d'autres aspects ou d'autres monuments dans lesquels c'est plutôt euh, une dimension euh, comme espace protecteur qui est mise en avant, euh, dont celui-là aussi en Andohain, la Casa de Yoseba, donc en hommage à Yoseba par Tundua, euh, qui a été tué par l'ETA en 2003, et qui est situé à, à Andohain, on peut voir cette sorte des de sculptures qui font une sorte des de maisons avec une silhouette, une silhouette humaine et, et taillée au fond. On les voit peut-être mieux ici. Et euh, dans un autre registre, mais c'est euh, sculpture de Juan Juan à Gona, donc, qui veut dire Joup, euh, donc installée en 2003 à Baracaldo, qui évoque en fait euh, les mouvements des, des femmes basques quand elles dansent et qui, et qui donne en fait cette impression aussi euh, d'espace euh, protecteur, en quelque sorte. En tout cas, c'était l'intention de l'artiste. Bien que, comme nous l'avons vu, la plupart des, des victimes, des gens de l'ETA ou des gens proches, des activistes ou des politiques... Eh, Proches euh, des indépendantistes, euh, donc était ré récupéré, la mémoire était récupérée à partir des, des fresques. Il y a aussi quelques monuments qui euh, rappellent euh, ces victimes. Et donc l'un des plus significatifs est sans doute celui-là érigé à, à Bilbao euh, en hommage à la mémoire de Santiago, de Santiago, Santiago Bruar, donc qui était un membre de Rivatasuna, qui a, a été assassiné comme Joshua Muguruza en 20 novembre, euh, et pareil que Carrero Blanco, euh, et pareil donc, et, et, que Franco, euh, pas la même année, mais les mêmes jours. Donc c'était un pédiatre de profession, il a été assassiné dans, son, dans sa consultation. Euh, il avait été aussi parlementaire, il était adjoint à la mairie de Bilbao. Il a été assassiné en 1984, donc euh, par un activiste aussi à nouveau euh, de droite, mais commandité par des hauts responsables du ministère de l'Intérieur espagnol. Euh, les monuments érigés à Bilbao, euh, donc la taille est considérable, euh, ils présentent en fait une base de pierres assez monumentale, sur lesquelles euh, l'artiste a placé une autre masse de bois euh, aussi monumentale, et avec quelques lames de fer qui recouvrent certaines parties du bois, comme c'est une sorte des de grands morceaux d'arbres abattus. Ce qui est intéressant, et là je ne suis pas sémioticien, mais c'est intéressant de voir comment euh, la plupart ou une grande partie des monuments consacrés donc, aux, aux indépendantistes, aux proches de l'ETA, etc., etc. Donc, sont souvent de forme arrondie, et alors que celles qui euh, des victimes de l'ETA sont plutôt euh, carrées, bien ancrées dans les sols. Euh, donc, les interprétations peuvent être très diverses. J'en ai quelques idées, mais je n'ai pas forcément le temps de, de développer, puisqu'après, le temps passe vite. Donc, je vais faire une conclusion qui n'en est pas une. C'est pour ça qu'elle reste ouverte, mais juste évoquer comment il est intéressant pour nous, pour les historiens, pour les anthropologues, pour les sociologues, de voir comment aujourd'hui, cet espace urbain, euh, et, et nous l'avons vu, euh, témoigne en fait de cet héritage, de cette violence euh, politique dans les passés qui a subi la société basque et devient à son tour un, un scénario, euh, je l'ai dit, euh, malgré la disparition de l'ETA, euh, dans lequel il y a une sorte de nouvelle confrontation euh, mémorielle, sans victime j'espère, autour du récit de conflit à transmettre aux nouvelles générations. Euh, les monuments et les autres manifestations évoquées dans cette intervention ne constituent à peine les signaux d'avertissement qu'accordait Primo Levi au monument. Ils montrent davantage la persistance d'un certain nombre de fractures internes au sein de la société vasque, renforcée par la persistance d'une double mémoire des victimes, soutenues parfois euh, par des fresques, de nouvelles fresques. Celles-là sont très récentes. Euh, c'est celui-là qui m'interpelle un peu, dans lequel, en fait, vous pouvez lire en basque « beti betimélicidou ». Donc la lutte euh, vaut toujours la peine, hein, qui peut être donc un peu un appel euh, à garder, on va dire, euh, une certaine dynamique qui n'est pas forcément euh, violente, mais en tout cas, elle n'est pas non plus dans le sens d'apaiser les esprits. Et il y en a aussi, on voit cette tension aussi dans, dans les attaques qui subissent certains monuments. Et donc ici, une plaque, et, et dans laquelle, sur l'autre partie, donc, il y a écrit « Très membre des des de l'ETA. Euh, néanmoins, il faut garder l'espoir qu'à d'autres manifestations qui ne rentrent pas euh, forcément dans cette étude je vais dire par là d'autres dynamiques, on va dire, sociales et politiques et culturelles, montrent que ces divisions, on l'a vu aussi et on les verra cet après-midi, euh, donc, euh, et, et peut-être surmontées. On sait ce qui concerne les monuments, je voudrais finir avec une note d'espoir, puisque euh, déjà en 2007, il y avait eu un monument qui était tout à fait intéressant, puisque euh, l'artiste Thomas Ugartamandia, donc, euh, avait érigé à la ville d'Azcoitia pour rappeler aussi bien les victimes de l'ETA que celles d'Ugal. Et en fait, euh, chose rare, il avait compté avec l'appui la, la, ou le consensus de toutes les forces politiques en place à en 2007. Euh, finalement, on peut considérer comme un symbole euh, d'espoir, j'espère, l'effet que la sculpture monumentale que Nestor avait réalisé à la fin des années 90, en 1988, si mes souvenirs sont bons, et retrouvé à nouveau depuis 2015, après des montes, péripéties et différents emplacements dans la ville de Saint-Sébastien, donc un emplacement des choix en première ligne de face à la mer, comme l'avait toujours voulu l'artiste, et espérons qu'il représente donc cette, que ce soit un signe des bons augure comme un signal de la naissance d'une nouvelle culture de paix basée sur une juste mémoire telle que l'a concevée Paul Ricoeur, capable à la fois de garder vif les souvenirs des crimes et de laisser place à l'esprit des pardons. je dirais Jean, ce qui était évoqué tout à l'heure, et qui passerait ce qui concerne les Pays basques, en tout cas, c'est mon avis, par la rémémoration commune des victimes. Milias Donc voilà, merci pour euh, cette présentations. Euh, donc euh, maintenant place aux questions. Si euh, est-ce qu'il y a des questions par rapport à, à ce qui vient d'être dit? Ou des, des remarques, des.. De, pas de remarques, pas de questions. On peut en... Voilà, on va prendre... J'ai un peu compris, euh, euh, par par intervention de euh, Jean Cazenable. Euh, ce dont il a été question... Euh, alors, euh, on a parlé de Ricoeur, euh, mémoire et récit, tout ça, euh, la mise en récit de l'histoire, euh, la narrativité. Euh, très bien, mais je pense que ce que j'appelle la question du, du support-espace d'énonciation et de visibilité. Euh, est au-delà de la question de la trace et, et qu'aujourd'hui euh, une trace qui passe par le discours, par la discursivité et donc qui rend visible un événement de l'histoire euh, va au-delà euh, d'un simple énoncé c'est-à-dire que cette remémoration fait émerger un espace tant nouveau de l'histoire quand ce support espace, en l'occurrence le cinéma, c'est-à-dire la matérialité hein, du support et la spatialité des signes, hein, le, ce que dirida appelle l'espacement, c'est-à-dire comment cet espacement reconfigure à la fois de la discursivité, de la parole, et qu'à travers l'expressivité euh, pour le cinéma de ce qui est montré dans le plan, dans la séquence, ou le choix d'un matériau pour un sculpteur ou la, la composition ou la décomposition de, de l'art contemporain euh, sur la question du monument. Enfin, Fais attention parce que François Scoël dit des choses très importantes. Euh, C'est n'est pas la même chose que, que dans le romantisme aujourd'hui, la notion du monument. En tous les cas, ce qui se reconfigure, effectivement, c'est une saisie euh, de l'événement euh, qui reste vivant. C'est-à-dire, c'est un événement un, euh, incarné, mais c'est un événement qui se redéploie dans l'espace le, public et dans l'espace des consciences. Euh, donc, si c'est un récit, c'est aussi, euh, euh, je dirais, une virtualité. Une vérité. C'est-à-dire au sens où, euh, par la fiction, par l'art, on entre, vous l'avez dit d'ailleurs, au-delà d'un simple jeu de rhétorique, mais on rentre dans du poétique. Le poétique, c'est pas simplement euh, la poésie ou, le po ou, euh, ou la poétique au sens de, de linguistique du terme. Le poétique, c'est un mouvement qui, euh, dans euh, le présent de la présence, on pourrait dire ça comme ça, euh, instaure, instaure, du sens. Et donc, ce, ce dont il est question, c'est l'instauration du sens, aujourd'hui. Sur le fait que, pour les acteurs eux-mêmes, pour ceux qui habitent ce territoire, eh bien, ça leur permet, non seulement de mettre en récit, mais c'est-à-dire de se constituer en tant que sujet. Euh, et à la fois... Euh, de partager dans une mémoire commune quelque chose de, de, de vivant et qui reste pour eux euh, si, pas, euh, signifiant, au sens de la signifiance, sans forcément qu'il y ait du signifié quelque part, hein, d'une signifiance qui, qui, qui rassemble des forces et des formes. Voilà ce que ça m'évoque... Euh Cher Jean, votre, votre euh, travail. Quant au travail sur l'espace urbain, on n'a pas trop vu l'espace urbain. On a, moi, j'ai vu une description d'endroit, parce que l'espace urbain, euh, c'est ce qui redéploie des formes, mais aussi des forces et des dynamiques sociales. Et je pense qu'autour de ces monuments, euh, il, il y a des projets, il y a euh, des acteurs, etc. Mais c'est compliqué, parce que euh, vous avez quand même fait un, un, une grande collection, je dirais, d'images, qui peut servir à ça. Mais euh, pour moi, ça, me, ça, me, ça manquait à, à l'être urbain, je dirais, puisque nous sommes aujourd'hui plutôt dans un être-là urbain. Voilà, je, je m'arrête. Merci. Je, je commence pour cette petite réflexion. Et Vous avez tout à fait raison. À un moment donné, j'ai cité pour contextualiser mieux et faire des gros plans pour montrer à peu près et j'ai travaillé dans d'autres les lieux c'est toujours très important les choix des lieux euh, par rapport par exemple dans les cas des victimes des de l'ETA donc les monolithes sont souvent euh, près ou proche de la, pas toujours mais près ou proche des événements c'est qu'ils donnent souvent une force supplémentaire, mais pas toujours parce que parfois ces endroits sont un peu excentrés et du coup, euh, n'ont aucune centralité. Dans d'autres cas, on l'a vu ici, euh, celui-là est évident. Donc il y a un, on voit bien l'intention politique, puisqu'elle est vraiment placée et, devant la mairie de Saint-Sébastien. Et, et pourtant, euh, et là, je suis d'accord avec vous, j'utilise souvent une réflexion de revers qui dit qu'il n'y a rien de plus invisible au monde qu'un monument. Euh, donc, une fois qu'il est érigé, on n'en parle plus. Et, et il a tout à fait raison. On en reparle, et ça, c'est Issel qui l'a dit, quand on commence à, à envisager sa destruction. Il revient sur la place publique. Sinon, pendant toute cette période-là, les monuments ne servent à rien, si ce n'est qu'à montrer donc, une intentionnalité, et, que ce soit sociale, politique et culturelle, bien évidemment. Euh, donc, euh, voilà. Voilà, on est d'accord, oui. Et par rapport au Paul Ricoeur, j'ai parlé plutôt de, de son ouvrage sur l'histoire « Mémoire et oubli », en fait, qui est justement, il évoque cette idée, qui est un peu parfois mise à mal, cette idée des, des, euh, cette idée des justice, en fait, mais qui, je pense, peut être indispensable dans, dans, dans tous les processus d'épée, à un moment donné ou à un autre, comme ça a été déjà évoqué. Euh, oui, c'est un peu compliqué parce que c'est la synthèse de son œuvre. Oui, hein, oui, oui. Ça, eu la chance, parce ça, la à son séminaire privé, à l'époque, où il y avait le petit Macron, un en peu. Fait. Ah bon J'étais en train Oui, parce que j'étais, euh, bon, je fréquentais, euh, j'étais euh, à l'arbre de l'esprit. Hein. Mais, mais oui, mais, mais, mais c'est très juste, hein, ce que vous dites, hein, ce, mm -hmm. sur la question du récit. Et je crois qu'aujourd'hui, au, au, avec le numérique, euh, tout se produit pas différent. Le numérique, c'est pas simplement de la enfin, mm -hmm. bon, Peut-être que voilà. Mais, merci. Euh, Moi, je, je je souscris pleinement ce que vous avez dit. Il ce, ce, y, y a deux éléments peut-être à à rajouter pour pour éclairer ce qui s'est un, un tout petit peu passé. Euh, ce ce qu'il faut voir, c'est que longtemps euh, au, au Pays-Bas, hein, on a été privé d'un sens global. Euh, C'est-à-dire que c'était Vraiment un, un conflit extrêmement douloureux qui traversait euh, les, les familles, les, les groupes, etc. Donc ça a été euh, très difficile et, et beaucoup avaient une sensibilité blessée là-dessus. Et, et donc, comme je le disais, on, on, on avait euh, non pas une continuité, mais un, un, un récit qui était fait par éclats successifs avec des drames, avec des, des souvenirs, etc. Et donc, euh, ce que le, le poétique, euh, c'est la littérature qui a, qui a commencé d'abord. La, la littérature a, a commencé à, à donc raconter, à faire de, de, de, de la fiction autour du conflit. Et, et ils, ont, ils, ont été, euh, ils ont été en la matière, euh, j'en ai cité ce matin, euh, particulièrement euh, pionniers. Mais... Euh, ce qui est int extrêmement intéressant, c'est que c'est la fiction qui a, qui a essayé de reconstituer ce, ce sens euh, total, global. Et euh, comme je le disais aussi ce matin, il y a eu très peu de recours à la littérature du témoignage. Je ne sais pas, moi, enfin, tout le monde connaît, euh, Ressus en a parlé, si c'est un homme ou, ou euh, l'espèce humaine de, de Robert Antelme. Ou, voilà, il y a des... des, des la Shoah est insurpassable de ce point de vue-là, de vue hein, mais c'est vrai que la littérature de, de témoignage euh, apporte un autre éclairage que, que la fiction pour reconstituer, nous aider à reconstituer ce sens global. Et, et c'est extrêmement intéressant, et ça vaudrait le coup là aussi de, de, de, de faire un, une, une journée d'études là-dessus, pourquoi, pourquoi on n'a pas été, pour l'instant, enfin les écrivains d'expression de, basque n'ont pas été capables de mettre à jour donc, des témoignages euh, bon, les, les grands acteurs vont écrire leurs souvenirs, peut-être, c'est à venir. Et c'est en ce sens que je disais que les, les films de, de Thomas Lacoste vont dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils nous montrent ce qu'est le, le témoignage. C'est différent de la fiction. On n'a pas le même rapport à ce qui s'est passé au, ré, au réel, à, au récit global, à travers le, le témoignage. La, la, la fiction, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est un élément à venir. Mais je crois qu'il euh, y avait quand même une mémoire hachée, blessée, euh, violentée euh, par, euh, par, toute, euh, par toutes ces années euh, d'affrontement. Et euh, il, il, a, il a fallu que l'art, précisément, vienne... Les, les monuments, le cinéma, la littérature, etc. le théâtre aussi, hein, viennent donc euh, soigner, soigner cette mémoire et, et, et nous la reconstituer en quelque sorte. Je ne sais pas si si ça répond à. Mais là, tout à fait, mais <rire> Ce que tu dis m'aide à comprendre un peu la gêne que j'ai eue vis-à-vis de ces monuments. C'est-à-dire ce sont des choses très imposantes qui tiennent lieu de mémoire. Ils se posent comme lieu de mémoire, c'est-à-dire à la place de la mémoire. Ils écrasent... Je, je pensais tout le temps au, au film de Lacoste. Ils écrasent les blocs sensibles, si tu veux. Ils imposent le silence. Tu vois. Ils sont à la place d'eux. Et ce que je déteste le plus, c'est... Ces, ces monuments métalliques là, en particulier ceux qui sont faits en métal rouillé, hein, comme si la mémoire c'était quelque chose qui rouille, alors que le témoignage, comme on l'entend dans le, les films de Lacoste, ça sert à dérouiller la mémoire. Euh, par le sien, entre guillemets, c'est pas mal l'artiste donc. Et, si et non, c'est-à-dire qu'il faut il faut situer les monuments dans son temps. Euh, à, à ce moment-là l'État est toujours actif l'État continue à tuer et les monuments à cette époque-là ils ont surtout euh, l'objectif de rendre présent quelque chose qui est complètement absent qui est la mémoire des, et la présence des victimes en fait de l'État qui n'ont aucune place dans l'espace public euh, à ce moment-là après je suis tout à fait d'accord euh, les monuments ont toujours ces dangers. de sert une sorte d'artifice dans lesquels, puisque les monuments sont déjà là, donc il ne faut pas qu'on s'en souvienne, et on laisse, euh, ça c'est tout à fait d'accord. Euh, mais il y a cette dimension, en fait, d'ancrer, je pense, et c'est pour ça qu'ils ont cette euh, taille monumentale. Euh, mais qu'en même temps, il faut, comme je disais tout à l'heure, nuancer un peu, parce que c'est vrai que, euh, la plupart d'entre eux, je ne sais pas, j'ai fait les paris, je ne sais pas si on sait ou pas, des gens qui sont ici sont allés à Saint-Sébastien, si ont jamais vu ce monument ou si ont repéré que c'était un monument dédié aux victimes de l'été, hein. pour voir en fait cet aspect finalement d'invisibilité qui était évoqué. Donc, euh, merci pour euh, ces questions et ces échanges. Donc euh, nous allons euh, clore euh, les échanges, si, cela, si ça convient à tout le monde. On va... nous allons prendre.